Yo Saytiras, j'espère que vous avez la forme. Moi ça va. Alors aujourd'hui, avec ce petit temps un peu pourri, hein, parce que là il fait tellement chaud, qu'on sait pas s'il va pleuvoir ou quoi. C'est très très lourd. Hein. Pour vous dire, il fait entre 36 et 40 degrés à l'ombre. C'est énorme. C'est vraiment un truc de malade là. Que... On sait pas. Ils, se... ils avaient annoncé de la pluie, mais là il pleut pas trop, donc je sais pas. Franchement, en tout cas on va parler du scooter à trois roues de, de marque Kimco, hein, qui est une marque taïwanaise, qui est principalement euh, dans dans les scooters. Il faudra un petit peu de quad aussi, euh, pas des quads de sport, hein, genre Yamaha, euh, euh, comme s'appelle Raptor et compagnie, c'est plutôt des, des quads de travail style Polaris. Vous voyez, c'est des quads avec le treuil à l'avant, vous pouvez tirer des choses, euh, voilà, mettre des rondins de bois, bah, aller à la chasse avec, voilà, c'est vraiment des quads de travail euh, ou de randonnée, ils appellent ça. Euh, donc euh, c'est un créneau des, des scooters à trois roues qui commence vraiment de plus en plus à percer. Ils sont pas beaucoup dans ce créneau. Euh, je crois il y a Peugeot hein. beaucoup de gens euh, ont oublié que Peugeot fait, fait des scooters aussi mais ils en font hein, des très bons scooters d'ailleurs même hein. donc il y a Peugeot, il y a eux et il y a deux autres marques mais j'ai oublié euh, mais ils sont vraiment Voilà, je ai parce qu'ils sont vraiment très très peu hein. dans les scooters ils sont toutes les marques toutes les marques à scooter à 12, ils sont toutes. toutes pratiquement tous excepté je crois Dugati je crois qu'ils en font pas euh, et qui je sais pas je m'en rappelle plus Salut, mais euh, par contre, toutes les marques les font sauf excepté voilà les scooters à trois roues. C'est un créneau qui commence de plus en plus à pousser. Euh, donc euh, voilà. Maintenant, il y a des scooters aussi à trois roues qui sont efficaces, très très efficaces, qui tiennent très très bien la route. Euh, forcément, vous avez deux trains de pneus à l'avant, euh, ça adhère parfaitement bien. C'est des bonnes motorisations euh, 500 cm3, boîte auto, hein, forcément. Hein, C'est un scooter. Après, moi, euh, mis à part son, son design qui est très élégant, très sympa, hein, vraiment, c'est propre, hein, qui a un écran TFT, toute l'électronique de bord, et tout ça. Moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est que voilà, c'est une fabrication taïwanaise. C'est comme du chinois, euh, moi, le taïwanais, euh, voilà. Hein. Salut. Je sais pas trop euh, moi ce que, ça, ce que ça donne vraiment. Euh, J'en ai jamais eu. J'ai eu, eu du chinois, c'était de la merde. J'ai eu dans ma deuxième, deuxième, deuxième chaîne de survie que je vous présente les couteaux. J'ai eu des couteaux chinois, c'est de la merde en barre. Leur alliage, c'est de la merde. Donc euh, j'ai eu des motos chinoises. L'alliage, c'était de la merde. Des moteurs, ça, ça, quand vous faisiez la vidange, c'était carrément de la purée de métal que vous aviez dans le, dans le, dans le, dans le Donc ça prouve que c'est de la saloperie. En couteau c'est de la merde aussi quand vous quand vous tapez trop dessus vous euh, carrément le, le, le métal qui, qui la lame qui casse quoi, je veux dire ou qui se plie c'est de la saleté euh, donc euh, taïwanais je sais pas trop ce que ça vaut mais moi bon, je m'attends pas non plus à des miracles après ce qui passe qui ce qui qu mise eux c'est leur prix voilà ils misent sur un prix qui qui bat qui essaie de battre toute concurrence bon après, il y en a certains qui vont me dire « Ouais, mais ta moto aussi elle est fabriquée en Thaïlande. Euh, » Ouais, mais comme je le répète, c'est assemblé. Et attends, c'est assemblé dans une usine Honda de Thaïlande. C'est pas n'importe qui, euh, Pecno qui assemble la moto. Mais toutes, la, toutes les pièces, toute l'électronique, tout le câblage, etc. Tout, tout, tout, tout, est, tout est moulé et, et fabriqué au Japon. Est, ils ont juste Après, ils envoient les pièces en, en, en Thaïlande. Mais alors que là, est, tout est fabriqué, tout, tout les alliages, tout tout est fait en Thaïlande en, en Taïwan, je dire, à Taïwan, donc, moi euh, ouais, je vous dis, euh, c'est pour ça qu'on a certains qui essayent de défendre bec et ongle les, les motos chinoises ou les motos taïwanaises ça me fait un peu marrer parce que moi je, dis, je vous dis, je les ai eu moi je sais ce que c'est, hein, Regardez sur ma chaîne, j'ai eu des, des, des, des mini-motos euh, c'est des dirt euh, et c'était de la marque YCF, c'est carrément c'est le fer de lance même de la, de la, de la marque de, pour ces mini-motos, donc elles ne sont pas données, elles hein, sont vraiment chères et, euh, donc, vous voyez la merde que c'est que vous avez des boulons qui n'arrêtent pas de se dévisser. Euh... Attendez, je vais doubler ici. Hop, là. Je sais qu'elle est né blanche, j'ai compris, mais je le fais quand même. Euh... Mais comme ça s'appelle, que ça n'arrête pas de se dévisser, vous perdez tout. Vous, allez... euh... vous avez comme ça des... des problèmes de moteur parce que vous avez les alliages qui sont pourris, euh... des carbus qui n'arrêtent pas de se dérégler en permanence, etc. Pfff. Voilà, moi, moi je vous dis, même, même dans, ma, dans ma chaîne survie, quand je vois les alliages de, de, de, des couteaux, des hachettes et tout qui, qui s'esquintent à vitesse grand V, ça prouve que c'est de la merde. Hein, quoi, je veux dire, faut des choses comme elles sont. Bon, après, c'est vrai que niveau prix, ça bat de concurrence. Kimco, c'est pas une marque non plus qui, qui date d'hier, hein, ça, ça fait longtemps, longtemps. Mais moi, honnêtement, je vais vraiment franchement être honnête avec vous. Moi, ce que je vois le plus comme scooter 3 roues, c'est Piaggio. Et. Euh... Peugeot on en voit aussi beaucoup hein, Peugeot et après c'est des scooters haut de gamme euh, genre Yamaha et surtout surtout Honda Honda Forza machin voilà enfin, les deux T-Max et Honda Forza on les voit. je vois que ça et en trois roues je vois je vois surtout surtout des, euh, des Piaggio des trucs comme ça euh, salut les gars euh, moi les Kinko c'est vrai que j'en ai jamais vraiment vu hein, sur la route hein donc euh, moi on m'a toujours dit que c'était de la merde il voilà. y, y a des amis qui les ont eus, ils ont eu des poids de pinko, ils ont dit que c'était de la merde donc, euh, tant que c'est neuf ça va dès que ça commence un petit peu à vieillir vous avez beaucoup d'emmerdes dessus Donc, euh, c'est pour ça pff, moi je vous conseille toujours de mettre un peu plus cher de toute façon vous en avez pour votre argent il vaut mieux mettre un petit peu plus cher dans la vie et être tranquille, vous voyez c'est comme la mienne par exemple elle est bien mais elle est assemblée en Thaïlande et moi ça me plaît pas trop ça et euh, si je devais changer de moto, bon, moi je vais m'acheter une Ténéré 700 pour la prochaine, donc euh, je pas un Roster. Mais pourquoi j'achèterais une Ténéré 700 Parce que déjà, c'est de la c'est fabrication Yamaha, attends, j'ai le doublé, l'autre ABM. C'est de la fabrication... Euh, Yama, attends, je vais le doubler, le tout est fabriqué au Japon et c'est assemblé à Saint-Quentin en, en, en France. Vous voyez les deux trucs sont de la qualité, si je devais racheter une Honda, par exemple, je, pourrais, je préférerais plutôt m'acheter acheter une CB Miller, pourquoi Parce qu'elle est, elle est fabriquée au Japon et assemblée au Japon comprenez vous comprenez ma logique il vaut mieux mettre un petit peu plus cher et avoir quelque chose de vraiment de très très bonne qualité que d'avoir un truc qui commence à vous emmerder, avoir des fuites d'huile, avoir des problèmes de bois de vitesse, avoir des problèmes d'alliage etc, parce que on dit qu'il n'est il est pas trop cher le Kimco, euh, si on veut, il est quand même assez cher hein, comme scooter, hein. après il faut faire, voilà, le problème il est là est-ce que ça vaut vraiment quelque chose de vraiment de de de bien? <rire> ça prouve. Moi, je vous dis sur la route, on voit pas. Moi, je vois que des Piaggio ou alors je vois que des Forza et des T Max. Et en scooter 3 roues, quand je dis c'est Piaggio principalement, c'est que hein. eux ou, ou Peugeot, j'en ai vu. Mais Kimco, j'en ai jamais vu. Moi, franchement, donc. Euh... Je vois par rapport à mes vues de vidéo que ça a l'air de, de, de, de, de, de. Les gens ont l'air de regarder, donc bon, ils, ils doivent avoir leur public. Mais moi, est-ce que je vous le conseille Je ne sais pas. Franchement, moi, je m'orienterai plutôt vers un Piaggio. Ou alors, un, je vous dis un Peugeot si vous voulez un scooter 3 roues. Au moins, vous avez de la qualité, vous avez quelque chose de sûr. Voilà. Écoutez, ça, ça ne reste que mon point de vue. C'est à vous de, de, de voir. Après, de toute façon, ça, ça, ça ne dépend que de vous hein, si vous voulez l'acheter ou pas. Moi, je vous donne un point de vue par rapport à la news, hein, par rapport à, comme je vous dis toujours, hein, à la sortie là de, de, de, de ce scooter, un point de vue extérieur et par rapport à une petite expérience que j'ai eu quand même par rapport au matériel chinois et taïwanais comme vous avez compagnie. J'en ai, ai pas été satisfait du tout et j'en ai eu chaque fois que à m'en mordre les doigts. Donc, euh, voilà. moi je vous donne un avis comme ça. Après c'est vous qui voyez. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie pour vos abonnements. On est déjà 1580 abonnés. Et ça ne cesse d'augmenter, et merci de vous abonner aussi à la seconde chaîne de survie. Allez, ciao, ciao.